L'avenir exige des compétences auxquelles la technologie ne pourra pas se substituer. Des compétences en négociation, en gestion d'équipe et de projets, en communication. Aujourd'hui, où trouvez-vous le temps et l'énergie d'acquérir ces compétences indispensables Découvrez Up, la collection qui transforme les compétences en performance pour de vrai. Up, c'est une expérience fondée sur les quatre principes de l'approche For Real développée par Segos. Un mix d'apprentissage en ligne, de classes virtuelles, de coaching et de parcours menant à la certification. Des activités axées sur la transposition en situation de travail, avec un tuteur pour vous guider et votre manager pour vous soutenir durant votre programme. Accessible sur n'importe quel appareil pour apprendre partout et à tout moment avec un maximum de flexibilité. Vous choisissez votre propre parcours, celui qui répond à vos besoins et s'intègre parfaitement dans votre vie professionnelle. Vous voulez dès aujourd'hui développer vos compétences pour l'avenir Acquérir des réflexes qui stimulent réellement votre performance Contactez Segos et voyons ensemble comment la collection UP peut marcher pour vous, vos équipes et votre entreprise.